Salut tout le monde, bienvenue sur Monsieur Plastic Kit. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur la pose des décalcomanies. Alors pour ça, comme d'habitude, j'ai décidé de faire une petite vidéo et je vais essayer de vous expliquer au mieux comment poser les décalcomanies sur vos maquettes. Pour cette première étape, nous allons commencer donc à vernir la maquette car... À ce, à ce niveau là, la maquette reste hyper fragile car on a passé des couches de peinture successives et très très fines. Donc le moindre coup, la moindre rayure, ça va se voir. Donc une fois que vous avez fini de votre peinture de base et tout ça, c'est quand même mieux de passer un voile de vernis pour pouvoir protéger la maquette. Pour les vernis, voilà les vernis que j'utilise. Donc c'est du vernis de chez Valero, il y a un satin et un brillant. Donc là, je vais utiliser le satin pour ce modèle-là. Alors encore une fois, faut savoir une chose, c'est que vous n'êtes vraiment pas obligé d'acheter des vernis de marque comme ça. Vous pouvez très bien acheter des vernis en bombe qui vendent dans les magasins de bricolage ou les magasins de maquettes. Et franchement, vous avez un rendu aussi bien. Moi, personnellement, j'ai pris l'habitude de prendre ces types de vernis. Les bombes, j'évite parce que bah, tout simplement, je trouve que vers la fin de la bombe, ça peut cracher en spray. On ne sait pas trop où on en est, donc j'évite euh, en fait tout simplement d'acheter des bombes pour ça mais ça marche tout aussi bien il a aucun problème alors quand vous faites du vernis l'aérographe doit être nickel donc ça c'est hyper important une fois que vous avez fini de passer vos couches de base etc c'est franchement c'est important de faire un gros nettoyage de votre aérographe pour pas avoir de problème car là on fait de la finition on fait plus de la peinture donc la finition faut que ça soit nickel un petit coup sur votre aérographe vous nettoyez l'aiguille et comme ça vous n'auriez aucun problème ça sera bien fluide pour le vernis ensuite on peut aussi utiliser des fixateurs de décalcomanie donc là j'en ai un de chez mr Hobby. donc franchement euh, moi j'ai voulu tester ce genre de produit c'est bien et pas bien alors je vais vous dire pourquoi parce que j'avais fait des tests donc ça ressemble un peu comme euh, à la texture à de la, à de la colle blanche hyper diluée donc normalement c'est censé le mettre directement sur votre véhicule euh, donc euh en étaler un petit peu et fixer après directement votre décalcomanie et avec de l'eau ensuite rincer et nettoyer mais au final ça laisse quand même des marques alors moi j'ai été vachement surpris par ce genre de produit euh, parce que bon c'est assez dur de viser pile poil en dessous de décalcomanie quand on en met sur le, sur le véhicule mais bon même en séchant j'ai vu que ça pouvait faire des petites auréoles autour de, de décalcomanie et franchement c'est pas top du tout première étape alors on va commencer à vernir la maquette comme je vous disais pour protéger donc on commence un peu comme les peintures on met de l'eau donc là c'est de l'eau hein, pas de diluant c'est vraiment pas préconisé pour du diluant c'est du vernis acrylique et c'est vraiment à l'eau donc je commence à mettre de l'eau pour ce modèle là je suis parti sur un vernis satiné donc je préfère vous prévenir sur les deux bouteilles donc c'est un satiné et non pas un brillant donc on en met quand même pas mal parce que ça part assez vite hein. vous allez voir là j'en ai vraiment pas mis assez ça part très très vite on remet bien comme d'habitude donc ça, en plus ça se dilue vachement bien donc ça c'est top je vous dis c'est vraiment aussi ça s'applique aussi bien au pinceau derrière d'ailleurs c'est écrit j'ai oublié de vous dire aussi bien au pinceau sur ces types de vernis que à l'aérographe mais c'est quand même étudié pour être à l'aérographe à l'aérographe il y a aucun problème on dilue ça passe avec n'importe quelle aiguille même avec du 02 du 04 ça aucun problème ça c'est top donc c'est parti on applique notre première petite couche de vernis donc comme je vous disais dans les vidéos précédentes, vous voyez, le fait de vernir, ça fonce la, la maquette, tout en gardant notre, euh, notre résultat global avec le zénithal en dessous. Voilà la maquette bien sèche. Donc là maintenant, on va pouvoir passer donc, à notre décalcomanie, à la pose. on va pouvoir commencer. Donc c'est bien important de respecter les temps de séchage, ça j'en avais parlé sur, sur des... Sur d'autres vidéos, moi je le prends vraiment en compte. D'ailleurs, il y a des personnes qui utilisent le sèche-cheveux, des choses comme ça pour aller plus vite. Moi, jamais je fais ça. Franchement, euh, s'il faut, j'attends le lendemain, mais jamais je m'amuse à mettre un coup de sèche-cheveux ou des choses comme ça. Alors ça se fait, hein, ça marche très très bien. Mais moi, je, je suis patient et ce genre de choses-là, bah, voilà, je ne pratique pas. Et Je vais vous dire pourquoi d'ailleurs. Parce qu'en réalité, quand on passe une couche de vernis, si elle est un petit peu épaisse et on s'amuse à passer un sèche-cheveux très rapide, qu'est-ce qui va se passer En réalité, ça ne sèche pas, ça catalyse euh, le vernis ça fait que ça va être sec à la surface mais si vous mettez un coup, euh, un petit coup dessus ou, un, ou avec un ongle et c'est, en réalité c'est pas sec en dessous quoi. voilà le résultat on voit ça a bien tiré on a toujours notre petit dégradé et donc là on va passer à la pose maintenant dans un premier temps pour commencer à l'aide d'un ciseau on va venir découper le tour de nos éléments de notre plaque de décalcomanie Pour ce premier exemple, je vais vous montrer avec de l'eau, tout simplement. On peut poser un décalcomanie, on n'est pas obligé d'avoir des fixateurs. Donc pour ça, j'utilise un cul de bouteille, j'évite de mettre des, des gros godets ou des, des verres, tout simplement parce que si le, le décalque qui part, il, bah, il part au fond. Alors après pour aller le rattraper, c'est pas pratique. Donc je prends un truc assez plat, on va un petit coup de cutter dans une un fond de bouteille. Là, le décalcomanie commence à glisser sur sa, sur sa palette, donc du coup ce que je fais, je prends un petit sopalin, voilà, je viens juste essorer le surplus d'eau pour éviter qu'il y ait vraiment trop de flotte sur le… et on vient le faire glisser, alors vous pouvez y aller au doigt, je le pose, et voilà. Aussitôt posé, à l'aide d'un sopalin, je viens absorber le surplus d'eau pour éviter que ça laisse des, des grosses traces en séchant, donc ça c'est important, vous prenez un petit sopalin et vous tamponnez comme ça pour absorber l'eau. Après, vous pouvez aussi utiliser un petit coton tige c'est très pratique pour bien appliquer le, le décalcomanie. Ou au pinceau, ça marche très bien aussi. Vous prenez un petit pinceau et vous venez tamponner comme ça. Voilà. Donc voilà, pour ce premier exemple, on va continuer euh, de poser euh, les décalcomanies sur le reste du véhicule. Je vais vous montrer maintenant avec le MR-OBI. Donc vous voyez, j'en mets vraiment un tout petit peu. Et je veux que mon décalcomanie vienne vraiment en dessous. Si j'en mets trop, en séchant, ça laisse des petites marques. Donc, en réalité, ça me sert juste, parce que des fois, les décalcomanies, quand on les pose, ça continue de glisser, de glisser sur, sur le véhicule ou sur votre voiture, enfin, ce que vous voulez. Et du coup, c'est chiant, ça n'arrive pas, ça colle. Ça colle plus du tout. Et encore pire, quand vous allez faire votre dernière couche de finition avec l'aérographe, la, bah, la pression de l'air, bah, ça peut tout simplement carrément le décoller. Ça m'est déjà arrivé, Donc, donc vous voyez j'en mets un tout petit peu comme ça je prends mon décalcomanie et on va venir le fixer dessus en plus celui là n'est pas évident parce qu'ils sont grands alors quand ils sont grands et ils ont des formes assez fines c'est délicat donc là j'utilise mon doigt parce qu'il est assez grand celui là donc euh, avec un petit cure-dent pour essayer de le déplacer ça, ça a un coup à le craquer un petit coup de sopalin histoire de bien absorber l'eau et que ça laisse pas de tâche comme d'habitude on vient appuyer un petit peu dessus. On peut venir appuyer hein, légèrement. Alors, même s'il reste des petites taches en soi, c'est pas bien grave. Parce qu'on va venir passer une dernière couche de vernis finale à la fin. Et euh, ça atténue directement en fait, les, les taches. Parce que ça reste de l'eau, c'est pas des diluants ou des choses qui, qui mettent des taches qui risquent de se voir en dessous le de vernis. En fait, tout simplement. à l'aide d'un coton-tige, je viens finir d'appliquer correctement mon décalcomanie. Et bien absorber euh, l'eau ou les petites bulles d'eau qui pourraient rester en dessous le décalcomanie en fait je viens le faire glisser à l'extérieur et bien le tamponner comme ça et voilà, et là franchement c'est nickel alors pour le fixateur de décalcomanie de chez MROBI j'ai une petite technique donc ça c'est pas préconisé du tout de le faire comme ça mais pourtant ça marche alors je préfère vous la faire partager c'est très simple vous voyez par exemple sur les, les angles c'est très très fin et euh, je suis pas sûr que c'est bien collé. Alors moi, je fais l'inverse au lieu de le passer dessous. Bah, tout simplement, regardez ce que je vais faire. Et ça marche. Vous mettez une toute petite goutte, mais c'est très léger. Vous voyez, par exemple, aux extérieurs. Voilà, pas plus. C'est vraiment très, très léger. Parce qu'en fait, c'est comme un jus, pratiquement, cette chose-là. Et avec un coton-tige, je vais tout de suite venir le pousser à l'extérieur. en fait. Voilà, très, très léger comme ça. Et mine de rien, eh ben, ça prend sur le coton et ça va venir directement à l'extérieur du décalcomanie. Et ça, ça, ça, juste ça, ça va me permettre de le fixer, au moins de ne pas être embêté quand on va passer notre dernière couche de vernis, en fait. Ça paraît bête, mais moi j'ai fait comme ça. Alors il y en a qui vont me dire, oui, machin, hein, c'est pas comme ça. Et bah écoutez, moi je fais comme ça et je peux vous assurer que mes décalcomanies, ils tiennent vachement bien. Voilà, il n'y a plus qu'à passer une bonne couche de vernis pour faire fondre l'ensemble des décalcomanies sur le blindé. Cette fois-ci, j'insiste un peu plus sur euh, la quantité du vernis car c'est vraiment la couche finale. Donc on n'hésite pas à bien remplir. Et voilà le rendu. On a un super rendu. Franchement, je suis assez content de, du résultat. Donc ça reste assez simple. On pourrait très bien laisser la maquette comme ça. La mettre dans une vitrine une fois bien sec. Ou continuer à pousser le vis encore plus loin, vieillissement, usure et tout ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que ça va vous aider, et que ça vous aura plu. Moi en tout cas je prends un véritable plaisir encore une fois à faire ces petits tutos et ces petites vidéos pour vous aider à, à progresser. Et des petites choses assez simples, même si c'est assez détaillé. Et le but c'est de, de le faire proprement, quoi qu'il arrive, on fait de la maquette, donc il faut prendre son temps. Et donc voilà. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les amis, ciao